Welcome les copains, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas encore morts. Je ne parle bien évidemment pas du coronavirus, je n'aime pas trop l'humour noir. On sait tous que ce qui pourrait altérer nos santé dans les... De futures semaines, voire trois, voire quatre, n'est pas forcément l'ennemi dont on parle dans tous les médias. On va pas garder le suspense plus longtemps, aussi parce que c'est écrit dans le titre, mais vous aurez bien compris que je parle bien évidemment de nos parents, de nos frères, de nos soeurs. Attention, disclaimer, comme adore dire les youtubeuses, je ne dis pas que je ne suis pas contente d'être ici, dans la maison familiale. Parce que c'est vrai qu'être tout seul dans son appartement étudiant, je pense que c'est pas très rigolo non plus. Mais là, c'est sûr que je n'ai plus le temps de m'ennuyer. J'ai pas besoin d'attendre la rediffusion des anges pour avoir l'impression d'être dans la villa. Que je fasse quoi Je m'occupe du chien Je peux pas être à 10 endroits à la fois non plus donc, seul depuis 6 mois, il y avait clairement des trucs que j'avais oubliés. Je ne pas que certains sujets, ou plutôt je ne savais plus que certains sujets, pouvaient provoquer une dispute aussi rapidement. Je peux commencer une liste, mais même en réunissant tous les papiers de toilettes avec lesquels vous jouez au foot sur Instagram, je pense que je n'aurais pas assez de place pour la rédiger entièrement. Premièrement, qui va débarrasser la table Or je pense que celui-là, il ne va jamais sans une ou deux phrases telles que Mais j'ai déjà presque tout débarrassé. Ou encore, c'est toujours moi qui le fais. Alors attention, si vous les utilisez, il faut varier pour pas éveiller les soupçons et pouvoir s'évader en toute discrétion. Pour t'en faire, il y a plusieurs solutions. Tu peux par exemple t'arranger pour que quelqu'un te fasse une réflexion pas très agréable au moment du dessert et faire mine d'être vexé pour pouvoir monter tranquillement dans ta chambre. Et n'oublie pas de taper des pieds et de claquer les portes, c'est beaucoup plus crédible. Ça c'est vraiment la tactique préférée d'une de mes sœurs. Mais bon, sans mentir, ce sera toujours la majorité qui l'emportera. Soyez stratège comme Amad Agolanta et trouvez-vous des alliés dès le début de l'aventure. Moi clairement je suis un peu le théora de la famille. J'ai beau avoir les meilleurs arguments pour pas vider le la vaisselle j'ai toujours tort. Par exemple, l'autre jour ma sœur m'a dit que je le vidais jamais. L'argument aurait pu être recevable, hein, je le conçois, si j'habitais pas à Lille et eux en Normandie. Faire 260 km par jour pour participer au corvée familiales me paraît un peu complexe. Mais bon, apparemment, ma finale analyse n'a pas convaincu puisque j'ai dû le vider quand même. Ah oui, j'ai clairement le seum, donc je me réfugie sur Twitter au lieu de taffer. Mais en même temps, à quel moment quelqu'un s'est dit que les cours en visio étaient une bonne idée Cette personne doit vivre toute seule, c'est pas possible autrement. L'autre jour, par exemple, je faisais un exposé devant toute ma classe et j'ai entendu ma famille crier. Dans ces cas-là, tu peux pas vraiment hurler en réponse. Donc si la de situation devient trop critique, tu coupes ton wifi et tu dis au prof que tu reçois pas internet parce que tu habites dans la diagonale du vide. Avec un peu de chance, le prof te croira. Ou pas. Et puis quand bien même, si c'est le cas, que tu habites à la campagne et que tu reçois que en H, et eh bien tu es incroyablement chanceux. Pas parce que tu n'as pas de voisins et que tu peux aller faire ton jogging. Oui, parce qu'on sait tous qu'un nouveau virus a envahi la France, hein, celui de la passion pour la course à pied. Bref, si tu n'as pas de connexion, ça veut dire que ta mère non plus et qu'elle pourra pas communiquer sur WhatsApp. Parce qu'on parle parfois de la naïveté des jeunes, mais pas assez de celle des 40 mères. Un petit photomontage grâce à Photoshop ou même Snapchat, et ça y est, nos mères sont persuadées que le ministre a déclaré que les cours seraient rattrapées en juillet. On a plein des comme ça, mais comme en même temps, la tente de leurs collègues, de leur père, de leur frère, travaillent au ministère, ben on ne peut que y croire. Bon allez, je vais arrêter de taper sur ma famille parce que je ne suis pas réponse et qu'en cas de représailles, mon fur me paraît un petit peu compliqué. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en likant, en vous abonnant même à mon Instagram que je mets ici ou ici selon mon humeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle change un petit peu d'habitude ça c'est vraiment la phrase de toutes les youtubeuses je sais que je suis un petit peu taquin mais euh, je comprends très bien la chance que j'ai, ne vous inquiétez pas, je me trouve extrêmement chanceuse par rapport à plein de gens, euh, par rapport à plein de gens qui doivent bosser, moi si mon seul taf et de faire des vidéos euh, sur youtube ça va aller. Mon dernier mot sera restez chez vous et bye nami. Ah, je, peux commencer une... je peux commencer une liste Coco tu comptes rester dans ta chambre parce que je fais une vidéo et ça me gêne que tu sois à côté